carême, c'est elle qui est bon, les musulmans ils sont en beaucoup mais c'est elle bon la de mon quartier elle bon elle dépend partout son C'est elle qui est bon sa vie le l'air. Ils m'ont dit aussi dans la rue tu vois les mais elle te voit dans la rue elle tes dit